personnage qui va être dispersé tout au long de mon séjour donc pour la première partie on a Alex et un canard qui rigole apparemment <rire> et donc là euh, on vient de tomber sur belle villageoise il y a personne vraiment il y a cinq personnes devant nous donc du coup on s'est rué dans la queue et on y va direct <rire> Rendu compte qu'il y avait un endroit pour rencontrer trois princesses et il y a cinq minutes d'attente, donc, du coup, on y va tout de suite. You so beautiful, I love the dress. Thank you, I love yours too. Thank you, I'll do to my fairy godmother, of course. You know, she made this whole thing for me. <laughs> Did you want really to come join me? Yes. What is on here? Let's see, is it like... It's from Tiki Room. The Tiki Room, that's what I was going to say. I thought so. I like the matching ears too. <laughs> lovely. <laughs> <laughs> thank you. There we are. And it's your first visit here. Yes. Welcome. Where are you visiting France. France. from? France. lovely and Paris. that's where I'm from. <laughs> are you enjoying your visit so far? Oh, yes. yes. Yes. Isn't it lovely here? Yes, yes. yes. yes. yes. I love yes. your castle. Oh, well thank you. <laughs> and let's see. Yeah, I do you hope you get to see the electrical parade tonight. Yes. Do yes. you want to go see the parade? Lovely. Oh, you're in the... Yeah. Yes fairy godmother, even the stepsisters, I told oh. them to work on their dancing but they will be there and let's see who else is sharing. Do you have some news from Trillet? So news oh. from what? From Lady parents? Oh yes, not really. She'll be there too. Nothing new. They're just practicing their singing. Yes, <laughs> singing lessons. Yes, and Lucifer as well, yes. <laughs> Would you like a photo together? Yes, I yes. so It's such a surprise to see you today. Oh, it's so wonderful to see you. I love the flowers you put in your hair. Can you pick those yourself? Yes, yes, they're beautiful. I love your bow. Oh my thank you. I always like to top it off with a nice bow. Is <laughs> it your first time in this place? Yes. Yes. Oh my goodness, well welcome, how exciting. Thank What's you. What's been your favorite part so far? Oh, it's worth my first day here. So. Oh my goodness. So you're just getting started. How many yes. days are you here for? Five days. Oh, well, lovely. So you'll definitely have a favorite part after that. Yes. Well, wonderful. What? Where do you travel from? A far away from go. friends? Oh my friends goodness. How lovely. Well, it's so nice to see you over here in this kingdom. Um, thank you. They differ quite a lot. So it's wonderful that you get to experience it Yes. Oh, how lovely. Well, let's go a for a portrait, shall we? Je suis quand même assez choquée du nombre de personnages qu'on a pu voir là en, en moins de 10 minutes Et surtout des interactions qu'on a pu avoir avec Parce qu'elles prennent quand même le temps de parler, de discuter De, de savoir d'où vous venez, de ce que vous faites ici, vos parcs préférés Elles restent toujours dans l'univers par exemple ouais. Je sais plus si c'est à, à Cendrillon que j'ai demandé des nouvelles de sa belle-mère euh, Elle a tout de suite trouvé comment me répondre etc Elle m'a dit qu'elle serait sur la parade de ce soir Donc c'était quand même assez agréable qu'on nous rencontre Et quand on a dit qu'on venait de France, Cendrillon a dit euh, Ah mais vous savez j'ai un château là-bas Ouais sauf que, en fait euh, son château il est pas en France Non mais bon On, on dira rien hein <rire> Mais euh, ouais fin, très très bonne expérience Après on nous a confirmé qu'aujourd'hui on était sur une journée de parc qui était assez vide hein, Donc euh, voilà On était là, on se promenait, on sortait de la boutique Hunted Mansion Tout allait bien Et là on tombe sur Red, la rouquine qui était toute seule en train de faire coucou au bateau donc on s'est dit bon bah allons-y donc elle vous a laissé un petit mot, regardez Bonjour <laughs> Hello there This is Captain Red coming to all the way from Disneyland Hope will come by and say hello Save Salem and keep a weather eye on the horizon Bon là on est sur ma partie préférée On va aller rencontrer Fée Clochette et ses amis La Pixie Army En fait elle a sa propre location Sa propre photologue Juste à côté euh, C'est vraiment entre Fantasyland et Discoveryland Tomorrowland Regardez pour rencontrer Mickey et en fait c'est Mickey mais en version Stembo Twilly et ce qui est assez ouf c'est toute la queue la thématisation où on rentre vraiment dans les différentes pièces de la maison de Mickey, il faut que je vous montre ça regardez comme c'est beau, on est grave même moi cette fille d'attente quoi Vous savez avec les images d'archives et tout t'as vu la tête de la buanderie février 1942 la date Génial. Comment c'est beau Mais En fait il n'y a pas 15 minutes, 15 minutes c'est le temps de traverser. Oh c'est trop joli C'est sa ferme Je crois. Ouais. Oh les poules Alex Les poules La zone de cette tôté. Il <rire> faut que je vous raconte, on vient d'avoir un fail, en fait euh, on est tombé sur une salle où en fait Mickey était en couleur Donc si vous voulez le rencontrer en noir et blanc comme nous, il faut demander au cast member à le rencontrer en steamboat de Donc on va tenter et cette fois-ci on va espérer que la rencontre marche Je vais faire un personnage Star Wars de la Pixie Army puisque nous sommes actuellement à Launch Bay et euh, c'est trop joli, il y a plein de détails, c'est hyper spacieux. Chewbacca vous pouvez également le rencontrer euh, à Galaxy Edge euh, mais il me semble qu'il est en extérieur alors que là il a sa propre photo location et il n'y a que 10 minutes donc euh, go for it. Ah. Il a explosé de rire, j'étais pas du tout préparée à ça. J'ai adoré cette rencontre, je pense que c'est franchement pour l'instant l'une de mes préférées. Nice. Yeah. and they yeah. go next the Oh, how oh. oh, exciting that's Very good. He's off the right now. We'll do a bit later. Okay, okay. This is the Oh yes, the thing with the glitter and the sun works over Perfect, as always. <laughs> oh, isn't it though? It truly is. How about this? While you're here, you can tell me what you yeah. love most about me. Mm, you're all right. Uh, uh, you just get lost. In <laughs> It's all right. You're incredible. You really can't choose just one thing, right? Just love everything. Right? Oh, everything is just good. perfect. I know, I know. And yes, you can go to oh, so the <laughs> You're welcome. You love the camera. Too. Well loves me. Mais, yeah. <laughs> <laughs> uh, Again, who does it? Yes, I right, think. Right. Exactly. What is your name? Aurora. Aurora, this is your castle! Yes, I'm not sure. You have three fairies and they, they fight. They fight all the time. Pumpkins. La Pixie Army, j'étais là, je me baladais tranquille et regardais qui je viens de trouver tout seul avec personne. Je viens d'aller faire une photo Oh! How yes, and where are you visiting from? From France. Yeah. That's wow. We love visiting Paris. Let me tell you, so nice there. buddy really loved it though. And give them a little something, as long as they don't faint. <laughs> <laughs> pu résister, j'ai vu euh, oui Winnie sont dans sa petite tenue trop trop mignonne donc du coup et eh bah ben, j'y vais alors je viens de découvrir du coup que c'était un espace euh, qui contenait à la fois euh, Winnie Bourson, euh, Tigrou et euh, Bruquet. je ne sais pas si là je pourrais rencontrer les trois mais ça me semble être un, plutôt un bon plan pour avoir trois en un et ça se situe juste à côté euh, de l'attraction Winnie Bourson qui est en face du ce me fais Armie, je suis en train de rigoler toute seule parce qu'il n'y a littéralement pas un enfant qui a plus de 5 ans dans la file d'attente je suis la seule adulte sans enfant, voilà voilà, mais bon je suis quand même contente de rencontrer Winnie Alors niveau rencontre, j'ai beaucoup aimé rencontrer euh, Winnie qui était super chou, car a remarqué d'ailleurs que ma tenue ça faisait un peu un Disney de lui, donc il a été super expressif, super mignon, par contre euh, Yor, enfin bourriquet euh, complètement mou, en même temps c'est son personnage, hein, mais euh, bah, du coup l'interaction c'était juste un, calme, un câlin, donc je ne vous ai pas filmé ça, la Pixie Army, mais vous avez deux ou trois photos si jamais vous voulez voir, et il n'y avait pas euh, type Alors pour les personnages de Star Wars Galaxy Edge C'est un petit peu compliqué de les avoir Je vais pas vous mentir euh, En fait ils partent du principe qu'ils font euh, qu Ils rejouent des scènes du film Qui sont vraiment en action ici Donc c'est pas des meet and -greeks classique vous pouvez pas faire la queue pour les rencontrer euh, pour Ray elle se balade donc il faut lui demander une photo maintenant c'est un peu compliqué euh, je suis un peu courue après pour être honnête elle a, elle a fait quelques photos avec les enfants mais les adultes bah, c'était un peu la galère mais j'ai quand même réussi à la voir donc je suis contente euh, Chewbacca je l'avais eu à Star Wars Lunch Bay donc euh, quand même contente mais c'est vrai que c'est pas évident, évident de les rencontrer. Donc sachez-le, la fille n'ayez euh, pas de frustration si jamais vous décidez de faire ces personnages-ci. Euh, ils sont pas si faciles que ça à voir. Je sais par exemple que les Stormtroopers refusent aussi parfois de faire des photos. Et Rey ne signe pas d'autographe. Important à savoir, elle a dit que c'est parce qu'elle était recherchée qu'elle voulait pas euh, attirer l'attention auprès d'une petite fille. Voilà, voilà pour les petites informations. nouveau lan, nouveau personnage, la pixie Army et je pense que ce sera l'un des derniers de la journée si ce n'est le dernier de cette journée c'est Tiana, donc je suis en train d'attendre le Mark Twain sur lequel elle devrait être et je trouve ça incroyable d'avoir la chance de rencontrer des personnages comme ça sur le bateau, sur le lieu qui leur ressemble le plus, j'ai trop trop hâte en plus il n'y a pas beaucoup de monde qui va embarquer avec moi donc euh, je pense qu'il y a moyen d'avoir une jolie interaction avec elle façon générale si je peux vous donner un conseil pour les personnages c'est vraiment de checker à fond l'application, d'arriver assez tôt aussi pour ne pas les rater et euh, voilà d'être au taquet en sachant que tous les jours il peut y avoir des personnages différents voilà Hi How are you today Wonderful, I love your flower crown Thank you, I love yours I love you where are you traveling from? from france from france and how long are you visiting us? It's, it is my last, date last today. day today how's your trip going? it was so good i am so glad you're having a wonderful time thank you for joining me on the March. oh that's so a pleasure wonderful. do you want to say a word for my friends in french? i would love to hello everyone in France. we are i'll do a little tour for you all <laughs> Sweet menus, sometime soon. Maybe, we we'll love to. Oh yes, they're my favorite. <laughs> Thank you. était absolument adorable, la piscine en envie, Je l'ai adorée, je suis trop trop contente. Enfin bref, waouh, j'adore cette endroit euh, Donc du coup, ce petit dernier mot une belle journée la Army, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, quel est votre personnage préféré. Moi je suis super contente parce que j'en ai rencontré vraiment vraiment vraiment vraiment beaucoup ici. J'en ai rencontré quand même moins en Californie à California Adventure comme vous aviez pu le voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre personnage préféré et pourquoi et on attend à la prochaine vidéo. soin un vous, je vous aime, je vous aime.